Ce que j'ai observé euh, sur, euh, en fait, sur l'univers de, de la datation, science et sur les data c'est que déjà euh, c'est un domaine sur lequel il faut apprendre tout le temps. Et ça va extrêmement vite. Donc c'est vraiment compliqué euh, d'être euh, euh, à la pointe en termes de compétences. C'est un, un univers où tu as besoin de partager. En fait on a toujours l'image du geek qui est tout seul derrière son micro mais en fait si tu veux être bon il faut que tu croises des données, il faut que tu sois imaginatif en fait. C'est un univers sur lequel il y a beaucoup de liberté puisque c'est des métiers sur lesquels il y a la chance d'avoir de l'attention, trop peu de bonnes compétences disponibles. Du coup les data scientists peuvent un peu imposer la façon dont ils ont envie de travailler et ils ont envie de travailler de façon flexible. L'idée, c'était d'avoir un lieu qui donne envie de collaborer. Le, le, le Centre d'intelligence artificielle de, de la Sorbonne, en fait, il a été imaginé pour permettre de se retrouver, pour, euh, pour collaborer. Et c'est un lieu ouvert. Nous, on nous a proposé euh, d'être hébergés ici et, et dans le futur, en fait, il y aura d'autres bases datacraft qui seront toutes imaginées autour de, de, de ce concept de collaboration et de responsabilité. J'aimerais bien faire un portrait robot de la data scientiste, mais euh, il mais y en a pour l'instant beaucoup moins. Donc j'ai commencé par le data scientiste euh, au, au, au sens large en fait. Euh, je dirais qu'il n'y a pas de portrait robot en fait, parce qu'il y a déjà le mot data scientiste, euh, euh, souvent on l'utilise un peu à tort et à travers, ça recouvre différentes réalités et souvent il y a aussi euh, le data ingénieur, le data scientiste, le data analyste. En fait il y, y a besoin de préparer les données, il y a besoin euh, de développer des modèles. Euh, d'intégrer aussi tout ça dans le système d'information, donc en fait ça, ça recouvre souvent différentes réalités. Il y a des gens qui ont une formation assez classique, hein. On fait une grande école d'ingénieurs ou une grande école de maths et d'informatique, mais il y a aussi des gens qui ont fait de la musique et après qui se sont formés à la data science, et, et donc c'est assez euh, multiple. Euh, je peux peut-être faire le, le portrait robot du bon data scientist. qui va être performant dans une organisation, il faut qu'il soit curieux, il faut qu'il soit ouvert à l'organisation dans laquelle il est pour comprendre, euh, pour ne pas faire un modèle euh, abstrait qui servira à rien, mais qui comprenne les problématiques et qui se dise euh, en allant chercher des données en faisant euh, de l'apprentissage machine, en, en développant des modèles, comment je peux aider euh, à la connaissance, à la prise de décision. Donc, euh, donc pour moi, le bon data scientist, c'est quelqu'un d'ouvert et, et de collaboratif et puis qui a des compétences quand même en, en mathématiques et en, en informatique, ou au moins la capacité à, à, à, à travailler sur ces sujets. Le besoin principal sur lequel j'avais envie de travailler, c'était déjà euh, la nécessité en fait, d'apprendre en permanence. Et je me suis dit comment... Euh, il y a des choses qui existent, hein. il, y a, euh, il y a des formations en ligne, il y a des formations physiques, il y a des livres, il y a des meet-ups, on peut faire de la recherche, il y a des, il y a des communautés, mais il n'y avait pas de, de lieu physique en fait, où on pouvait partager les choses. Et euh, j'étais assez inspirée par le modèle du compagnonnage, en me disant c'est un, une chouette façon d'apprendre en fait, apprendre avec les autres, alors en le revisitant un peu parce que, nous, sur notre modèle, chacun apprend aux autres. Il n'y a pas un maître et un élève, hein. chacun est maître sur un, un bout de sujet. Et donc, euh, en fait, je me suis dit qu'il faudrait qu'il y ait des lieux qui permettent aux gens un échange de bonnes pratiques et qui soient pensés pour ça et en même temps qui développe la collaboration et qui développe aussi euh, la réflexion sur ce qu'on fait, quelle limite on veut se donner quand on développe euh, de l'intelligence artificielle. Donc c'est ça le départ de Datacraft, C'était créer ces lieux, ce réseau de lieux en fait, où on puisse se retrouver entre experts pour un échange de bonnes pratiques. J'ai lancé Datacraft, euh, alors en fait j'ai eu beaucoup de chance en, en, en janvier 2020, j'ai eu deux premiers euh, membres. Euh, qui, euh, qui sont le groupe Accor et puis l'INSEP, le sport de haut niveau qui m'ont fait confiance et puis des super locaux dans le marais euh, donc on a tout ouvert en février avec aussi notre système de, de résidence où euh, on accueille euh, à la fois des euh, euh, des chercheurs et puis des freelances qui, qui font partie de la communauté qui payent pas d'adhésion mais qui donnent du temps à la communauté donc tout ça a pris forme début février avec l'ouverture des locaux et puis euh, tout ça a fermé euh, un mois plus tard avec euh, avec le confinement euh, et là je me suis dit bah, je pense qu'il faut arrêter puisque le concept c'était de mettre les gens ensemble et d'avoir cette complémentarité avec ce qui existe en digital ce qu'on avait initié qui était cet échange de bonnes pratiques cette euh, cette solidarité entre experts et, euh, et cette créativité, en fait, il y en avait encore plus besoin. La communauté a énormément grossi. On devait être 80, on était plus de 500 en fait, en fin de confinement, en fédérant des gens qui, euh, qui avaient envie de s'entraider. Et, et quelque part, euh, je ne sais pas si finalement le. le le Covid a, a, a retardé certaines choses, puisque voilà les nouvelles prises d'adhésion payantes, ça, ça a été retardé. Mais par contre, la communauté s'est énormément développée et, et on s'est dit, mais on en a vraiment besoin. Un membre, par exemple, qui va dire, euh, euh, je suis en train de développer... Euh, une application en Python, euh, moi j'ai l'habitude de le faire sous R. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres membres qui ont déjà fait euh, ça pour ce type d'application Un dashboard par exemple, un tableau de bord. Et, euh, et du coup, euh, bah, on, on lance la, la demande dans la communauté, il y en a qui vont répondre. Et au lieu que ce soit deux personnes qui se parlent, ben on, on en profite pour organiser un atelier, alors virtuel pendant le Covid, où les gens vont faire ce partage de bonnes pratiques. Et puis souvent à la fin de l'atelier, se dire, tiens, toi... Euh, euh, tu as parlé de cette bibliothèque que tu utilises, c'est super intéressant, moi j'ai jamais pensé l'utiliser comme ça, est-ce qu'on euh, est qu pourrait en reparler Et hop, ça fait, fait l'atelier euh, suivant. Voilà. Donc La communauté a, a beaucoup grossi, elle est passée de 80 à 500 et puis il euh, y a eu la première libération où euh, on a pu être déconfiné. Et donc, du coup, on, on, voilà, on, a, on a recommencé à se voir, à, à faire des ateliers en, en physique. On a fait un atelier, par exemple, sur les données du sport de haut niveau avec des problématiques qui étaient de, de se dire comment on aide un, un entraîneur à optimiser son équipe. Donc à choisir l'équipe qui sera la, la plus performante en fonction des adversaires, en fonction de données de météo, enfin voilà, de, de, tout, de tout cet environnement. En fait c'est un prétexte. Sur un projet comme ça, on a des gens qui vont venir pendant deux jours travailler ensemble, qui vont être des gens de l'INSEP, donc le sport de haut niveau, mais qui vont être des gens de Vinci Autoroute, euh, d'un labo pharmaceutique, d'une petite start-up qui va travailler sur des données des réseaux sociaux, par exemple. Et tous ces gens vont travailler ensemble pendant, pendant deux jours. Contrairement à Caton, en fait, nous, notre objectif, c'est pas de faire un, un, je dirais, un prototype au bout de deux jours, qui souvent n'est pas très bon en plus. Nous, on a une seule volonté, c'est que à la fin des deux jours ou de la demi-journée, les gens repartent en se disant ⁇ c'est génial, j'ai appris telle chose voilà. ⁇ Et, et c'est ça notre objectif, c'est échange de bonnes pratiques et qu'on reparte en ayant appris quelque chose. Après, ça va bien au-delà en fait. C'est-à-dire que l'échange de bonnes pratiques, il, il fonctionne toujours. Et, et même le super expert, c'était quelque chose qu'on se demandait au début en se disant ⁇ peut-être que le super expert, lui, voilà, il aura donné de son temps, il n'aura rien appris cette fois, il apprendra à la fois d'après. Mais en fait, même le super expert, il... il en fait, à la fin des ateliers, il nous dit « Ah, mais il y a telle question, c'est super intéressant, euh, j'avais jamais pensé à ça. » Donc ça, ça fonctionne vraiment bien. Et puis au-delà, euh, en fait, il y a plein de partenariats qui se nouent. Et des partenariats qu'on n'aurait jamais imaginés. C'est-à-dire un partenariat entre Vinci Autoroute et euh, le sport de haut niveau. Pas nécessairement ce qu'on aurait pu imaginer, par exemple ou entre CapCode qui est un membres, qui est une start-up qui travaille sur les données des réseaux sociaux en santé et qui va être là avec quelqu'un du centre d'intelligence artificielle de la Sorbonne et qui va se dire « mais en fait, on a, on a une expertise complémentaire, pourquoi on ne monte pas un gros projet européen sur les fake news médicales ?» Et donc tout ça, c'est des choses qui se créent parce que les gens se sont rencontrés ou bien à l'issue des gens qui vont dire… Euh, euh, en fait, nous, on est en train de rédiger euh, notre charte sur euh, une utilisation responsable des données. C'est un exemple, c'est Danone, par exemple, qui est en train de faire ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres membres qui ont déjà fait Est-ce que euh, ça vous intéresserait qu'on l'écrive ensemble On tire un petit bout euh, de la pelote et il y, y a énormément de choses qui viennent et on ne sait jamais ce qui va venir, d'ailleurs, mais c'est ce qui est intéressant. L'idée, c'était d'avoir un lieu qui donne envie de collaborer et qui donne envie de se poser des questions sur la façon dont, dont on, on travaille la data, quelle responsabilités on a envers la société. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'était d'avoir pour Paris un lieu avec, avec un jardin, avec des plantes voilà, qui, qui, qui favorise cette collaboration et cette réflexion. Donc ici, on est au centre d'intelligence artificielle de la Sorbonne. Donc ça, ça, ça fait énormément de sens le, le, le centre d'intelligence artificielle de, de la Sorbonne en fait il a été imaginé pour permettre à tout l'écosystème de Sorbonne Université donc le muséum d'histoire naturelle, l'IRCAM en musique, la fac de médecine de se retrouver pour pour collaborer et c'est un lieu ouvert où les entreprises sont les bienvenues aussi donc, donc nous on nous a proposé en fait de euh, d'être hébergé ici et, et c'est complètement en phase en fait avec nos valeurs. En plus on est à côté du, euh, du jardin des plantes donc euh, c'est exactement ce qu'on qu recherchait et dans le futur en fait il y aura d'autres bases datacraft euh, qui, qui seront toutes imaginées autour de, de, de ce concept de collaboration et de responsabilité. Donc on, on imagine des lieux avec des jardins et... a été aussi une source de créativité pour nous euh, ça nous a permis de faire des choses à distance et de se dire euh, c'est super en fait d'avoir quelqu'un qui est en, en Ouganda et qui nous demande s'il peut participer à un atelier euh, donc ça c'est des choses qu'on n'aurait pas fait euh, aussi rapidement et puis euh, ça nous a montré euh, ce besoin de, de solidarité d'échanges de bonnes pratiques de, ça, ça a encore renforcé euh, finalement nos valeurs et je pense que ça nous a obligés à repenser tout un tas de choses. Et on espère quand même que ça ne durera pas trop longtemps, mais...